Si vous voulez blanchir votre dent naturellement à la maison en utilisant seulement ces ingrédients naturels. trois bon. minutes par jour. Ne cherchez plus les amis, vous êtes ici au bon endroit. Je vais vous montrer comment préparer cette astuce et vous expliquer comment l'utiliser. Pour oh, je... se débarrasser de tartes et des dents jaunes. Et blanchir votre dent naturellement si cela vous intéresse les amis regardez la vidéo jusqu'à okay. préparer cette astuce vous aurez besoin de deux cuillères à café de bicarbonate de soude d'une cuillère à café du jus de citron d'une cuillère à café de l'huile de coco vous allez aussi utiliser quatre gouttes de l'huile essentielle du clou de girofle vous allez mélanger tous les ingrédients ensemble vous allez le mettre sur votre brosse à dents et vous allez brosser le dent. Durant trois minutes avec cette préparation Les amis je vous assure Vous allez utiliser cela Une seule fois par jour Durant trois minutes Et vous allez voir le changement Que cela va vous apporter dans votre vie Votre sourire va être vraiment brillant Vous allez vous allez vraiment être libre Et ne plus chez votre dent Vous allez vraiment vouloir Montrer votre dent à tout le monde Parce qu'il va briller Il va être blond naturellement brillant donc voilà aimez la vidéo les amis partagez la avec vos amis la famille et tout le monde et si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté n'attendez plus les amis je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo